Bonjour, chers amis de la chaîne Cancer Butterfly Warrior, enfin, surtout moi, euh, de la chaîne Cancer Guérison. Je fais cette vidéo déjà pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, parce que je l'ai faite au début en me disant, bon, ben, quand même, il y avait des informations que je cherchais et que je ne trouvais pas, je me suis dit quand même que j'allais essayer de les partager. Et puis, j'avoue que je n'ai pas partagé tout ce que je voulais partager. Je ne suis pas aussi active que certains. Et euh, je pense à beaucoup de choses dans ma tête. Je pense beaucoup à vous, mais je ne partage pas tout. Donc, ça va peut-être venir au fur et à mesure. Je vais essayer de structurer un peu les choses. Voilà. Mais je voulais déjà vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Euh, voilà, et vous êtes de plus en plus nombreux à me poser certaines questions. Donc, merci à vous euh, de croire, j'ai envie de dire, en, en quelque chose de possible pour nous. Donc, merci à vous de, parce que je suis persuadée qu'en nous, nous avons une grande puissance et que nous pouvons euh, guérir les choses. Alors, bien évidemment, s'agit ce de, de, de, de... C'est pas qu'une guérison par rapport aux maladies, c'est une guérison globale de comment on fonctionne et de vers quoi on, on va. Euh, si, si on s'éloigne un peu du, du, du statut de la maladie, parce que je ne suis jamais euh, trop attachée à ça, mais par contre, je suis toujours sur l'idée de nettoyer de transformer de passer à autre chose voilà donc merci à vous de croire en votre capacité de transformation parce que euh, ce sont souvent des, des phases de transition de chaos euh, que l'on vit euh, donc euh, voilà donc je vous souhaite beaucoup de courage et à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions précises, à les mettre dans les commentaires, parce que ça va m'aider, effectivement, peut-être à euh, amener certains sujets. Euh, J'ai l'intention d'amener certains sujets qui vont être des mini-ateliers. Euh, ça peut être sur le bien-être, sur la nourriture, sur des choses comme ça. Et vous me direz, si ça peut vous aller, c'est pour un peu aider pendant qu'on a tout ce parcours de euh, résilience. Très bonne journée à vous, à bientôt.